On a un grand pays, sur le plan physique, territorial, un très grand pays. On a une population nombreuse, plus de 40 millions d'habitants. On a euh, des gens éduqués, une population éduquée, un système universitaire excellent. Donc on a une, po une population nombreuse et capable de produire. On a une terre agricole, d'une des plus phénoménales du monde. Mais ce pays, il souffre, il n'arrive pas à avancer entre autres à cause de la corruption endémique, à cause aussi, évidemment, de la guerre, mais pas seulement. Il avait, avant la guerre, il, il avait du mal à s'en sortir à cause de problèmes, de, disons-le, d'état de, de droit et de gestion de ce pays. Et donc, depuis plus de 20 ans, tout le monde parle du potentiel de l'Ukraine. Et ce potentiel, pour le transformer en réalité, moi, je suis convaincue que l'Ukraine peut, de, peut devenir, en très peu de temps, en quelques années, l'Ukraine peut devenir un pays phare en Europe, vraiment. Euh, mais il faut opérer ce changement. On est sur la rue Institut Skaya entre Maïdan et le bâtiment du Parlement. C'est la rue est devenue le champ de bataille où les gens sans armes étaient tués. Par les snipers d'État parce qu'ils ne voulaient pas vivre dans une société corrompue sans un avenir normal. Une centaine de gens, des Ukrainiens ordinaires, qui, qui ont changé l'histoire d'Ukraine. On ne sait pas encore jusqu'à quel point L'histoire est changée parce que l'histoire va nous montrer ça dans les prochains 10 ans, 15 ans. Mais, mais c'était aussi un, un dernier et nouveau exemple d'héroïsme euh, patriotique, sincère. C'est-à-dire dans une société sans morale à cause des corruptions, une centaine de morts pour euh, le rêve de justice, pour le rêve de vie normale, c'est beaucoup et ça va rester dans l'histoire euh, du pays pour, euh, pour toujours. Ici en Ukraine, il y a quelque chose de tout particulier qui n'existe que en Ukraine, nulle part ailleurs au monde ça n'existe. Euh, C'est un groupe des ambassadeurs du G7, ça qui s'appelle le groupe de soutien pour les réformes des ambassadeurs du G7. Il a été créé par les chefs d'État et de gouvernement du G7, par nos, nos, nos leaders, par nos, par nos chefs d'État, pour l'Ukraine, spécifiquement avec l'accord, évidemment, des autorités ukrainiennes, puisque ça n'a de sens que si là encore on travaille main dans la main. Cette année, donc, nous sommes très heureux d'être de travailler sur la présidence française. Euh, L'ambassadrice du DUMONT qui fait un, un excellent travail pour. Euh, pour, pour poursuivre ce chemin des réformes dans un contexte politique qui est assez unique et assez complexe, parce qu'il y a une transition démocratique très importante en Ukraine, un nouveau président, une nouvelle administration, bientôt un nouveau parlement, un nouveau gouvernement. Et pour donc faire le point sur l'importance de poursuivre sur le momentum, des, euh, des réformes, réformes du système judiciaire, réformes de la lutte contre la corruption, réformes électorales, euh, réformes qui ne sont pas encore complètement euh, complétées mais qui sont sur la bonne voie d'être accomplies. Une fierté parce que, encore une fois, pour les autorités ukrainiennes d'avoir quand même mis sur place en très peu de temps, en deux ans, en... Des, des institutions anticorruption qui n'existaient pas, des institutions, un bureau de lutte entre, contre la corruption, une, une agence anticorruption, des, vraiment des institutions, qui, y compris physiquement, qui ont été mises en place, et puis une, un système judiciaire encore, euh, encore euh, très fragile. Oui, yes, uh, G7 Ukraine, embassies embassies Uh, the importance of the group has been growing each year. With each presidency, there has been more. It has become more recognized by the Ukrainian interlocutors. It has become more widely known among the public here, and it, I believe it has also had more of an effect f to, for the advancement of reforms. J'avais souhaité, quand je suis arrivée en 2015, j'avais réfléchi à quel serait mon premier déplacement en région. Le grand classique, c'était d'aller à Lviv ou à Odessa, des villes, euh, disons, euh, européennes. Et puis j'avais réfléchi, j'avais décidé avec mon équipe, on, avait, on y avait réfléchi ensemble, et j'avais voulu que mon premier déplacement soit à Mariupol, pour marquer politiquement, donner un sens et montrer que, que la France était aux côtés de, de l'Ukraine. Une façon symbolique, de, ça n'est bien sûr que symbolique, mais une façon symbolique de, de le montrer, c'était de choisir Mariupol comme premier déplacement. Colonel, j'ai souhaité, au nom de la France, vous remettre cette gerbe. J'aurais voulu la déposer moi-même, sur le lieu de, où a eu lieu la tragédie qui a coûté la vie à deux représentants de vos forces, euh, les, les médecins qui ont été tués il y a quelques jours. Et évidemment, nous pensons à eux particulièrement parce que euh, lorsque des médecins sont touchés, nous savons que c'est quelque chose de, de très particulier. On, on va plus loin dans l'horreur, mais évidemment, par ce geste, c'est à toutes les victimes du, de la guerre que nous rendons hommage. Дякуємо представникам Французької Республіки. А запевняємо вас, що ці квіти будуть покладені на місця загибелі наших бойових побратимок вже сьогодні. Дякуємо. голова Là, on est à Chiroukine, qui est un village, euh, un village martyr. C'était un village euh, sur la mer d'Azov, où venaient euh, les familles pour se reposer. C'était en fait essentiellement un village de vacances, dont il ne reste plus rien, qui a été bombardé euh, au début du conflit. Vous avez vu le trou de but Il marque toi j'ai Il Il y a des mines là sur la plage évidemment. Ah oui, Et il y a ouais. aussi des mines, là, des, des, des mines sur le toit. D'accord. Donc là, ça, je Ça, j'avais pas vu ça là on, on, en, en, Vous n'étiez pas là en 2017. J'avais pas. pas vu ça. On n'était pas monté sur le toit comme ça. C'est un peu dangereux. mais c'est intéressant. c'est peut être un peu dangereux. Hein. Là, s'ils veulent veulent nous c'est c'est bon, hein? ah, ben ils viennent de nous montrer, là, de nous faire monter sur le toit d'un bâtiment pour nous montrer les positions à la fois la plage minée et puis les positions séparatistes en face. Je leur ai posé la question de savoir s'il y a encore des, des bombardements puisqu'on était venu avec le ministre, le secrétaire d'État Mathias Feckel en 2017 et on avait ici même entendu assez distinctement des bombardements qui n'étaient pas si loin que ça, là on n'entend pas, mais ils me disent que ça continue, que quotidiennement il y a des bombardements, euh, encore, encore aujourd'hui, ils nous disent qu'encore hier, leurs leur, leur positions ont été visées. 2014-2015 c'était vraiment la guerre très active avec des conquêtes territoriales. Et je lui dis, dans les deux, trois dernières années, est-ce que vous estimez qu'il y a eu une baisse de l'activité armée des tirs ou est-ce que c'est stable Et il répond que c'est globalement c'est stable. Donc lui n'estime pas que, que la situation s'améliore. bas c'est la fameuse école qui a, été, euh, qui a été bombardée en 2014. Uh -huh. Ça, évidemment, cette école, elle est particulièrement symbolique parce que c'est les, les, les enfants qui sont touchés. Quoi. Donc ça a été l'une des destructions les plus symboliques de, tout ce, de toute cette guerre en Ukraine. Normal, il y avait 000, à peu près 5 000 habitants à Pierroquiné, donc d'où l'existence de cette école. Euh, et en période de vacances, on passait à 10-15 000, 000 habitants. mission euh, observe tout ce qui peut se passer la mise en œuvre des l'École de Minsk, dont, dont le, le, le dernier accord qui a été passé à Minsk, c'était le désengagement euh, des forces euh, dans trois régions pilotes, donc la région de, de, de stanisza Luhansk, qui est dans la région de Lugansk, Zoloté, est dans la région de, de Lugansk, et Petrivski dans la région de Donetsk. Dans l'est de l'Ukraine, jusqu'à 40 000 personnes franchissent au quotidien la ligne de contact via les cinq points qui sont possibles pour des civils. 40 000 civils qui franchissent une ligne de contact, ça veut bien dire que c'était possible. Il n'y aurait pas de, les autres conflits qu'on a pu voir à base ethnique ou religieuse, les gens ne traversant généralement pas la, la, la ligne de contact. Donc il y a tout à fait euh, la possibilité de réconciliation, mais évidemment, et plus le temps passe et plus ce sera difficile. уже где-то со Франции. А мы спасибо, Мы приехали, чтобы ну, увидеть условия и через через что вы проходите? Через что? там проходит. Вы из Франции, да? Да. Проездили здесь есть есть маршрут. Хорошо. обязательно? Не, ну, абсолютно никак. Да. Лучше, чем в прошлом, да? Конечно. Нет, обслуживание хорошее, Хороший. по крайней мере быстро, все хорошо. А вы с той стороны живете, да? да я, я. А вы часто приезжаете? Да, раз в месяц. Немцы, немцы. Ого. Les rares personnes auxquelles on a par parlé, c'est ce qu'ils disent tous. c'est On leur demande si ça s'est amélioré, etc. Mais ce qui disent surtout, c'est qu'on voudrait que tout ça s'arrête. On veut que la guerre s'arrête. Bonjour, Isabelle Dumont. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Et moi je suis de l'ONG Triangle. Tout à oui, au dans la région du Donbass depuis 2016 et nous avons une base opérationnelle à Kramatorsk. Nous avons un projet de coupons électroniques, c'est de la distribution de produits de première nécessité. C'est de l'argent virtuel en fait que reçoivent les bénéficiaires sur leur téléphone donc ils reçoivent un code et avec ce code ils peuvent se rendre dans les différentes dans, dans l'épicerie la plus proche de chez eux pour échanger ce coupon contre des besoins de première nécessité de leur choix. Bonjour, Bonjour. Isabelle Dumont Yapo Это хорошо, я первый раз вижу пославрации. Да? да, да, да. А да, как? Расскажите впечатление, я А да. Скажите, пожалуйста, они пока еще мне не сказали, что они делают для вас, Актеда. Ну, они деньгами помогают, дают определенную сумму. Денег я на эту сумму могу, допустим, что купить. Я могу купить, допустим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 et, et les produits, et Ils n'ont rien J'ai demandé s'il y a eu des tirs ici. dit mm -hmm. pas spécifiquement dans cette maison, mais, mais, mais, mais, mais il y a eu des... comment on appelle ça Des éclats. Mm. Des éclats des Oh, les c'est c'est ça, c'est les éclats d'obus qui sont tombés... Euh... Oui. Et plus ou En gros, dans son jardin, quoi. elle a parlé aussi des fenêtres. Qui... D'ailleurs, il, fenêtre... il y a une fenêtre en plastique, peut-être parce qu'elle a été détruite par les, par les éclats d'eau. Je pense qu'il faut vraiment se rappeler qu'il y a un énorme traumatisme psychologique. qui ouais. la population au de 4 ans, ouais. les gens pas de réconciliation ouais. en vue, les qui elle la 4 tous les soirs, elle ouais. les entend. Ouais. Les bénéficiaires, euh, et ça j'en ai rencontré pour le coup par le passé, euh, disent d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de soutien psychologique. Et je m'y attendais pas, j'aurais pensé qu'il y avait une espèce de pudeur à dire non non, psychologiquement, ça va. Et malheureusement les gens qui restent sur la ligne de contact sont malheureusement les plus vulnérables. Hein. Et, et c'est ça un peu, les, un peu ça la difficulté, c'est qu'ensuite les services s'en vont de ces villes et il y a très peu de gens qui y vont, et ceux qui restent, c'est le CICR, c'est les agences humanitaires pour donner ce genre de soutien. Oui. Est-ce c... veut... son idéal, ça serait de mettre une table ici <médicule> et, et puis on se, on se sert <médicule> de la vodka, des... <médicule> <médicule> des... <médicule> on, pourrait... on pourrait attraper les fruits <médicule> directement à l'arbre <médicule> et puis voilà, on mangerait tra tranquillement sans qu'il y ait les obus qui, <médicule> <médicule> qui... <médicule> qui tombent. Une fois sur place, j'ai découvert d'autres réalités, j'ai découvert la réalité de la, de la ville, évidemment Je proximité de la Je euh, mais j'ai aussi découvert les besoins médicaux en particulier pour les forces armées, mais pas seulement, et les questions environnementales, y compris l'eau. Le choc, si vous voulez, ça a été en allant dans une école avec des, où j'ai pu parler avec des enfants petits, 10, 12 ans, 13 ans, et, et ces enfants, les questions qu'ils me posaient, c'était des questions sur l'environnement, sur le, leur santé. Madame l'ambassadrice, qu'est-ce que vous pensez Comment je vais grandir dans cet environnement Est-ce que vous pensez que je dois avoir peur de l'environnement dans lequel je grandis la France, depuis 3-4 ans, a réalisé un certain nombre de coopérations, a mis en place un certain nombre de coopérations avec la ville de Mariupol, à la fois dans le domaine humanitaire et dans le domaine environnemental, avec notamment un prêt, de, un prêt concessionnel de 64 millions d'euros qui devra permettre dans les quelques années à venir à construire, de construire une usine d'assainissement de, de l'eau. Le projet français il a vocation à remplacer cette station. Et donc le directeur de la station est très mécontent parce qu'il est avec les médias, il était en train d'expliquer que l'eau qui sort de cette centrale, il a quand même donné les chiffres. Il a dit la norme est à 7. Nous, on la sort à 12 de dureté, la dureté de l'eau. Mais, euh, mais moi, je la bois. Il ne faut pas s'inquiéter, on peut tout à fait la boire, cette eau. Et le maire dit, non mais attendez, euh, on ne peut pas la boire, c'est faux. Il dit, il faut dire la, la vérité à la population. On a fait une enquête Préliminaire pour l'instant, et euh, cette enquête a montré qu'effectivement, l'eau qu'on voit ici euh, sur ce barrage, euh, premièrement, euh, il fallait la sécuriser parce que l'année dernière, le barrage était vide, donc il euh, n'y a pas toujours la quantité d'eau. D'autre part, elle vient de 250 km d'ici pour une autre partie euh, qui n'est pas sécurisée à cause des problèmes du Donbass. Et euh, troisièmement, il y a une distribution d'eau derrière qui n'est pas du tout satisfaisante et on perd jusqu'à 50% de Здесь проводником этих всех изменений являлась лично посол Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон, которая организовала любезно встречу нам в посольстве и в том числе и с банкирами, и в том числе с профессиональными людьми, которые могут реализовать данную проблему и решить вот эту проблему, которая для нас является уже проблемой на протяжении больше чем 70 лет. И, соответственно, открылись двери международных инстанций. Мы пришли в Министерство финансов Франции и, соответственно, получили возможность решить свою самую главную задачу. То есть мы говорим о комплексном решении проблем, связанных с водообеспечением города Мариуполь. У вас проекты с Мариуполем. Много проектов Франции. Мариуполь проекты есть правда? да. Ну есть там два, два особенно важные. Сейчас это мы подписали контракт. Митинвест и другой большой проект тоже в этой сфере, это, это проект воды, очищение воды. Вот только что сейчас был подписан контракт в, в сфере этого большого проекта воды. И надеюсь, что через несколько лет уже вы сможете пить воду из-под крана. Спасибо. Мы часто с вами слышим, что Украина берет путь в Европу. Говорю, выбрал этот путь, и с этого пути никогда больше не свернёт. Мы говорим о том, что мы стали на пороге выбора европейского пути, и стали на пороге проблемы, которая называется водообеспечение города Мариупы. И наши французские друзья нашли техническое решение и дали финансовую помощь городу Мариупы. То есть это вот маленькие, я не говорю, что то, что Франция здесь делает, это огромное там дело. Но по то что мы je надеюсь будет позитив и надеюсь что это будет для того чтобы и другие интересоваться J'y suis allé plusieurs fois depuis le début de mon séjour, mais là c'est un jour particulier parce qu'il s'agit de transférer la responsabilité de la gestion de l'arche de Tchernobyl aux autorités ukrainiennes. Les travaux ont été achevés, ça y est. Quand j'y suis allé la première fois en 2015, l'arche n'était même pas encore au-dessus du réacteur. Elle a été poussée au-dessus du réacteur plus tard. On va on va dire les choses simplement, donner les clés aux autorités ukrainiennes qui vont maintenant pouvoir assurer la suite des opérations. I'm Simon Evans, head of CSF. meet you, welcome to Chernobyl. been here many times, you know. Thank you, thank you for your support. Thank you for your support. Bonjour. Ça va vous Ça va très bien Ça va Bonjour. Le chef. Ça Ça va la première étape de ce projet c'était de nettoyer et de sécuriser la zone pour nos travailleurs. En 2012, on a commencé à recevoir les premiers éléments structure. En 2015, l'arche était montée. En 2016, elle a été skidée au-dessus du réacteur 4. Euh, et depuis lors, on a mis en place, on a mis en route l'ensemble des systèmes, puis l'ensemble des, des outils qui vont permettre le démantèlement futur du réacteur numéro 4. On nous dit que le président arrive dans une minute là. C'est ce qu'on nous dit. Франция сделала. Директор проекта. Да. Очень рада вас видеть здесь. Первый раз в Чернобыле. Так. Вы увидите. Я первый раз, да. И первый раз. Это же самый большой движимый Да, да, раз да, да. Супер. Okay, mr president so be welcome thank you very, much. We are very honored to have you here today uh, here you are in the control room of the new safe confinement why your control room in two words the purpose of the new safe confinement is to confine any possible contamination okay because it's a passive confinement but it's also an active confinement because there is always a depression into the main volume so that the contaminated dust in the future when we nous ne not pas outside dehors. Et pour avoir cette dépression, nous avons une grande des filtres, blowers, et tout cela est contrôlé ici. Vous avez vu, il est sympa, non Je vous demander de mettre un helmet et prendre un masque. Le masque est nécessaire dans le volume principal. Il n'y a absolument Contamination, 0 0 OK? Don't be worried. Uh, it is just the procedure, and we have to follow the procedure. What we call the object shelter, the reactor number four, which has been with the sarcophagus, which was done just after the, the accident in 1996. Uh, and it has been reinforced with this uh, steel structure in the year 2000, OK? Uh, so you are uh, inside what we call the main volume. Самое важное, это в, эти это желтые декан, штуки, да. это очень важно, потому что благодаря этому они потом смогут, это на самом деле очень технически, и благодаря этому они смогут потом отбрать эти э, вещи. Ну, от, понимаем, от, очень это, это очень сложно. И это очень сложно было. Они, они, гаражи, они, они очень гордятся этому. этому. Monsieur le Président, anglais ce qui oh, For the future, we hope that all the necessary competencies will be gathered on the long term for the dismantling work of the reactor number four of the Chernobyl NPP damaged during this tragic night of April twenty sixth, nineteen eighty six. And I want to recall here the readiness of the international community to support technically and scientifically the Ukrainian authorities because the challenges ahead are important. But after the achievement of this tremendous work, our satisfaction will be complete and genuine. Well, actually it will never be complete and we will never be able to talk about satisfaction uh, and we will always think and remember the losses that will stay with us. And uh, after you, Mr. President, in the name of the G7, I would also like to pay tribute to the liquidators uh, that gave their lives in 1986. Thank you very much за Здесь родился, в школу в армию призывался. После армии здесь работал. На Здесь был на Là nous sommes sur l'une des places de la ville de Pripyat. C'était une sorte de fête foraine. Donc vous voyez toutes les installations de la fête foraine, des autotamponneuses un peu plus loin, des carousels. Ce qui est surtout resté un symbole, c'est cette, cette roue qui avait été construite pour les festivités du 1er mai 1986. L'explosion a eu lieu le 26 avril, quelques jours avant. Et donc tout le symbole de cette roue, c'est qu'elle n'a jamais fonctionné. On pense toute la douleur et toute la... Euh, la, la tristesse de ces familles qui ont qui ont dû quitter cet endroit euh, euh, de façon euh, aussi rapide. On est en train de se rendre à Nigide euh, qui est euh, la base de maintenance qui est en train d'être mise en place par Airbus aux côtés des autorités ukrainiennes dans le cadre de ce contrat hélicoptère qu'on a signé donc, il, y a, il y a juste un an. Donc On va y voir les premiers hélicoptères qui ont commencé à arriver dès la fin 2018. Il y a maintenant 4, 4 hélicoptères qui sont déjà arrivés en Ukraine. Les pilotes ukrainiens ont été formés. Et petit à petit, les hélicoptères vont continuer à être livrés les uns après les autres. Au départ, c'est 55 hélicoptères qui vont être livrés euh, au ministère de l'Intérieur pour euh, réaliser des, des tâches de sécurité civile. Ça fait que ça se passe et se passe date. 5 d'un Parce que, un an, on a travaillé au projet pour préparer le travail. Oui, Et comme le jour de France et le jour de la France, qui Oui, c'est vrai. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment on va? Comment on va? Comment on va? Bonjour. Ça va? va? va? va? Oh, non, два, маленький. Два, два у нас есть, oh, это 145 -й. но он, у него основное предназначение, он у нас тоже покупался как медицинский вертолет, да. основное предназначение это выполнение медицинских полетов. Здесь тоже до двух пострадавших, но реанимационные можно проводить одному из uh -huh. пострадавших. Почему их большее количество нужно? Потому что нужно создавать сеть по всей территории Украины. Mm -hmm. Je ne veux pas que les oui. régions ne soient pas en train de se faire. Je ne veux oui, pas que les frontières européennes soient en train de se km. C'est là peut faire réellement de la vie. Là, c'est quoi Ça, c'est la garde nationale. Ah oui, ça, c'est oui. la garde nationale. On oui. l'a vu Là Et on ne veut pas en venir aujourd'hui. Les 21 Super Puma sont des hélicoptères d'occasion. Ce ne sont pas des hélicoptères neufs, contrairement aux 34 autres pour la police ou pour les gardes frontières. Donc, les, la partie euh, hélicoptère d'occasion vient initialement sur des hélicoptères euh, très jeunes hein, qui viennent du milieu pétrolier, donc qui sont encore dans une configuration aujourd'hui de transport de passagers, mais qui vont passer sous un grand chantier dans les 12 mois pour devenir soit des hélicoptères 100% dédiés euh, aux opérations de recherche, notamment, euh, notamment en mer, hein, les, les, les rouges et blancs, ou, ou transport médicalisé, ou etc., soit des hélicoptères de transport ben, de de gendarmes, de, de, de garde nationales, ouais. ou de logistique. Parce qu'il faut ouais. se rendre compte que 55 hélicoptères, c'est euh, pas exceptionnel, mais c'est une très grosse flotte. Ouais. Et surtout, 55 hélicoptères d'un coup ouais. à absorber dans, une, dans, dans, dans plusieurs organisations différentes dans un pays comme l'Ukraine. Ouais. Donc euh, c'est le côté fantastique du contrat et du projet, mais c'est aussi tout ce qui va générer pas mal de complexité pour eux. Et, là on va devoir les accompagner. Ça, ça je, je pense que nous sommes tous ensemble. J'espère que Pour nous, c'est un, oui. un projet très important. C'est, probablement, 4 ans как я dans l'Ukraine, le projet le plus important dans lequel nous и Et nous avons très Министерством avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances de l'Ukraine. Et c'est très agréable de voir que, déjà, déjà, Обслуживают для людей миссии, очень важные и спасают жизни, в общем-то. Не со всяким послом у нас за долгие годы так получается работать, как мы работали сейчас. У нас множество проектов, которые мы сделали, и эти проекты великолепны. Это сложнейший технический и политический проект Цербас-Геликоптер, система авиационной безопасности, которую мы создали. Та система, которая приносит реальную пользу pour la qualité de la vie de nos gens et pour la commerce La fête nationale c'est pour toutes les ambassades et pour tous les ambassadeurs c'est un moment vraiment important parce que c'est là où se rassemblent nos amis qui plus est quand on quitte le pays, quand on, quand on est dans cette dernière année c'est là où on peut retrouver à quelques jours du départ de façon très large tous les gens avec lesquels vous avez travaillé pendant votre séjour il y a des membres du gouvernement, il y a des artistes, il y a des fonctionnaires, il y a des il y a des Français, des compatriotes, évidemment. Euh, donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. On a généralement un millier de personnes. C'est l'occasion aussi pour l'ambassadeur de passer un message, de, évidemment, formellement lire un discours. Mais dans ce discours, il y a des messages, euh, des messages d'espoir, de soutien. Je voudrais commencer par évoquer les, progr les progrès incroyables, je pèse mes mots, incroyables, réalisés par l'Ukraine ces dernières années depuis le Maïdan. Qui aurait pensé que ce pays meurtri se remettrait si vite sur pied. Qui aurait pensé que l'économie repartirait si vite Qui aurait imaginé que les citoyens ukrainiens pourraient voyager librement vers les pays de l'Union européenne alors que les troupes russes venaient d'annexer la Crimée et que la guerre dans le Donbass venait de commencer Qui aurait rêvé d'une transition démocratique cinq ans plus tard aussi pacifique et respectueuse des normes internationales que celles que nous venons de vivre Dans quelques semaines, vous accueillerez mon successeur. Il s'appelle Étienne de Ponsin, c'est un diplomate de haut rang. Je peux vous dire qu'il prépare déjà ses si venu très sérieusement. Nous avons d'excellentes relations et je vous serai reconnaissante de l'accueillir à Kiev avec toute l'amitié que vous avez pu me témoigner ces dernières années. centrer mon discours sur à la fois l'appui aux réformes que nous avons essayé d'apporter et puis l'espoir que l'Ukraine continue sur ce chemin européen et puis quelques mots évidemment sur les opérations bilatérales qu'on a, qu a pu mener ensemble avec, avec les autorités. Et voilà, c'est un moment important évidemment. C'est un moment de fierté aussi puisque nous faisons ici à Kiev une très belle fête nationale qui est reconnue par tout le monde, y compris par nous autres, par les autres ambassades comme étant particulièrement festif. La question s'est posée d'ailleurs de faire cet événement festif alors que nous sommes dans un pays qui souffre. Mais pour en avoir parlé avec beaucoup d'Ukrainiens, il y a ce besoin, il y a un besoin de festif. Et je crois que c'est important aussi de se retrouver ensemble dans ces moments de joie. j'ai un très bel enjeu, qui est que la relation avec Chypre est excellente, entre la France et Chypre est vraiment excellente. La France adore Chypre et Chypre adore la France. Et donc ça va être d'essayer de construire, de continuer à bâtir sur ce que mon prédécesseur René a pu faire, je crois, de façon excellente à Chypre. Et puis bien sûr, l'un des enjeux, c'est pour le coup des problématiques que je connais beaucoup mieux, qui est la problématique très politique de cette île divisée. Et de voir quels sont, même si c'est évidemment pas moi qui négocie, mais de voir les négociateurs, de, de voir où on en est dans cette, dans cette problématique purement politique, et, et voir si la, si la France peut, peut jouer un rôle de facilitation. Donc, comme je te l'avais dit, je suis parti euh, tranquillement par la route, j'ai quitté mon petit village de Haute-Marne. J'ai parcouru l'Europe. Je me suis arrêté à Lviv. J'ai trouvé vraiment la ville superbe. On a dîné avec le, le consul honoraire. c'est un peu mon premier contact avec l'Ukraine. Voilà, beaucoup de rencontres avec l'équipe. Il y a quand même beaucoup de gens à connaître. Hein, Bien sûr, tu, prend, une assez grosse ambassade. C'est quand même une grosse ambassade. J'étais assez impressionné. C'est quand même une grosse ambassade. C'est une belle machine. Bon, et pas mal de travail puisque, à peine arrivé, comme tu sais sans doute, à Biarritz, en marge de Biarritz, le ministre a souhaité parler donc au ministre désigné hein, ukrainien. Donc il a fallu organiser déjà rapidement le, le contact. Ils se sont appelés deux fois en marge de, de Biarritz. Euh, voilà, donc les choses ont démarré plutôt sur les chapeaux de roue. Et un sommet Et un sommet pendant 15 jours. Donc là aussi, bon, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais visiblement ça, ça bouge. Le format Normandie a été mis en place en juin 2014 à l'occasion des cérémonies du débarquement en Normandie, justement, et il réunit le Président de la République, la Chancelière allemande, le Président russe et le Président ukrainien. Dans ce format diplomatique, la France et l'Allemagne jouent un peu le rôle d'intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine, leur permettant, dans un cadre restreint, d'échanger et de dialoguer directement, sachant que la Russie a une influence. Importante, essentielle même sur les séparatistes du Donbass. Donc c'est un format diplomatique qui permet, je dirais, de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Et c'est aujourd'hui le seul format diplomatique qui est accepté par tout le monde et qui permet d'espérer des progrès dans la résolution de ce conflit à l'est de l'Europe. Le président Zelensky arrive à Paris avec en tête certaines lignes rouges qu'il ne souhaite pas franchir. La première, c'est de ne pas engager de dialogue direct avec les séparatistes, qui ne sont reconnus ni par la Russie ni évidemment par l'Ukraine. La deuxième, c'est évidemment de ne pas renoncer en aucune manière à euh, l'intégrité territoriale de l'Ukraine et donc au fait que les territoires du Donbass sont des territoires euh, ukrainiens. Ce sommet est capital pour les Ukrainiens parce qu'il y a une très forte aspiration de la population à la paix. L'important, c'est de briser la, la glace entre le président russe et le président Zelensky, qu'ils se parlent, qu'ils se comprennent, qu'ils se connaissent et qu'ils mettent en œuvre les engagements qu'ils auront pris pour le bien des populations sur place. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est un sommet qui est extrêmement positif et qui est une, une étape en avant très importante. C'est un beau succès, c'est la première fois depuis trois ans qu'il y a un sommet en Normandie, en plus ils ont adopté à l'unanimité les, les conclusions, ce qui n'avait pas été le cas lors des précédents sommets. Alors Myriam, où est-ce qu'on en est des manifestants qui étaient devant le palais présidentiel Tard dans l... la nuit encore. Ouais. Oui, effectivement. Donc, on a constaté déjà euh, avant le début du sommet qu'il y avait une, une diminution du nombre de manifestants. Ils étaient 10 000 à Kiev dimanche. Et puis, dans la nuit, devant Bankova, ils étaient à, à peu près un millier. Dans la nuit de contact, je dirais que le, la tenue du sommet n'a pas produit d'effet particulier. Mmh. Ce qu'on avait constaté euh, entre novembre et décembre c'était quand même une nette baisse du nombre de violations, mmh. donc euh, pour la journée d'hier en particulier, donc sur les trois zones de désengagement, il n'y a rien ouais. de particulier, mmh. le cessez-le-feu a été euh, observé totalement. L'avantage de ces résultats un peu sans surprise, il n'y a pas eu de grande percée, c'est que les, ré les réactions le sont euh, également plutôt modérées, le parti du président était très satisfait, mais également parmi l'opposition, peut-être un peu aussi de, de soulagement. Mmh. Christophe, comment on s'organise alors pour la journée, les contacts à prendre ce que disait Lucien, euh, peut-être signaler que maintenant il y a une bonne partie de la charge qui revient sur le, le groupe Trilatéral Amnistre. Mmh. Hein, maintenant, ils ont quand même une mise de devoirs assez importants euh, à remplir et l'enjeu le, le, le, va être là euh, bah, dès, dès la semaine prochaine. Tous les 3-4 ans, on, on reconstruit, euh, on rebâtit des cercles humains. Finalement, c'est cette patte humaine qui est la plus intéressante au bout du compte. Ce qui est très gratifiant dans le métier de diplomate, hein, c'est que lorsqu'on réussit, on a un impact direct sur la vie des gens et le sort des populations.